Salut les amis, encore une vidéo, je vais y aller en ville, faire une promenade, avec les chiens, sans la laisse, en vélo, euh, et lui va suivre à côté, vous allez voir, euh, il va suivre à côté, suivez la vidéo. Bem, a minha virinha, foi ver, tranquilo, bem, uma vamos, Il y a beaucoup de voitures, les chiens, ils doivent être, euh, avoir l'habitude, il faut bien dresser les chiens, avoir l'habitude, sinon euh, il peut aller où il veut dans le chemin. Allez, bam, je vais